Good morning, allé, d'un de t'y sera aujourd'hui. Le l'onishmat a vraiment des rais bénis ragues de Fanny David Metz Fortuna Mazal Fritnad, vous rabattre Esther et moi chez Benny Akov, et Cohen. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Michel, contactez 5 minutes éternelle. Nous étions à ce qu'il y a de votre père et qu'il y a de Michel Zainapogem et de tout battre à l'autre la biche Et de Radmeida chez Ipoura, l'autre part la biche voie. M'y ou M'y badim. Mais je suis à l'autre part On a une Michel devant nous avec 5 cas de figure une femme qui vient chercher Saktouba dans toutes sortes de situations, comme ce qu'on va voir, et que dans ces cas, on va lui demander de jurer qu'elle n'a pas reçu la somme de Saktouba déjà. D'accord Il y a un petit truc un peu un peu lourd dans le Mishnah, c'est qu'en fait, on va se mettre à expliquer toute la Mishnah dans tous les cas de figure, et puis le demain, quand on va reprendre la prochaine Mishnah Khet, quand on va continuer sur la Mishnah Khet, ben, regardez, jetez un oeil tout de suite sur la Mishnah c'est l'explication de la première Mishnah. Ça veut dire qu'on va t'expliquer, c'est quoi, Pogemet Ktubata, et on va la réexpliquer. Donc, en fait, le cours d'aujourd'hui, vous allez le re une deuxième fois demain. Sauf qu'aujourd'hui, on le fait à l'oral, et demain, on le fera dans les mots, en fait. A Pogemet Ktubata, celle qui vient... Pogemet, j'ai pas de mot pour traduire le mot, elle vient détériorer, elle vient abîmer, abîmer k'tuba. Eh bien, l'otipara, elle la, je vois, elle ne pourra se faire, encaisser, encaisser, elle ne pourra encaisser sa que si elle jure. Soit, il a divorcé sa femme. Elle débarque maintenant deux mois après. Elle dit hey, :« Mon ami là, enfin, mon ex ami tu ne m'as pas donné encore mes 100 000 euros qui sont écrits là. » D'accord Eh bien, et lui Alors, on va mettre, on va laisser la situation un petit peu en flou pour le moment. Mais elle va dire, en réalité, sur les 100 000 a écrit, tu m'as donné que 20 000. Est-ce qu'on appelle qu qu'elle est en train d'être que tu Si la femme, elle vient, et elle sort un ch'tard et elle écrit que tu me dois 100 000, tu me dois 100 000 et tu, peux, et tu me les payes. Mais là, parce qu'il a marqué maintenant, il y a marqué 100 000, mais elle dit, ouais, mais 20 000, tu m'as déjà payé. Alors là, Khamim, on dit, écoute, moi, tu as un ch'tard, c'est vrai, tu as la main haute, tu as l'avantage chez toi, mais tu dois quand même jurer qu'il qu ne t'a pas payé plus que les 20 000. Pour quelle raison Parce que, de manière générale, lorsque. C'est fréquent, c'est très fréquent comme situation. Quelqu'un qui me doit, je lui dois 200 shekels et je vais lui payer, tiens, prends déjà 50, 50, la prochaine fois que je vais vouloir continuer à lui payer, je ne vais plus me souvenir de combien ce que je lui ai donné, ce que je lui ai donné, 50, 100. Dès qu'on a commencé à payer, on ne fait plus attention à combien on a payé. On peut se tromper facilement. Du coup, Rami, on dit, toi, tu viens sur réclame que tu qui te dois encore 80 000, eh bien, jure qu'il te doit réellement 80 000 et qu'il ne t'a pas payé plus. D'accord Ça, c'est le côté psychologique qu'on ne fait pas attention une fois qu'on a payé, qu'on a recommencé à encaisser ou qu'on ne sait plus exactement où est-ce qu'on est -ce qu exactement dans les comptes, on se trompe facilement. Le cas plus précisément, il va être expliqué dans la prochaine Mishnah, c'est qu'en fait le mari il vient et il dit euh, ⁇ Je te donne une tuba, je me souviens plus, je t'ai payé, je t'ai pas payé ⁇ elle dit ⁇ Ouais, non, tu m'avais payé, tu m'as donné juste 20 000 ⁇ Donc le mari, il ne réclame pas à la femme. Lui, il ne dit rien. Elle vient, elle sort, un chat, celle qui parle, celle qui fait tout, presque tout en monologue. Maintenant, si de manière générale, une femme qui va sortir une tuba, son mari qui lui il doit 100 000. Et le mari dit, je t'ai déjà payé. Et elle, elle dit, non, tu m'as pas payé. Lui, il a le droit de lui réclamer qu'elle lui jure. C'est s'il le réclame activement, il dit, hé, hey, je, je ne te paye que si tu jures que je t'ai pas déjà payé. Parce que moi, je prétends que je t'ai déjà payé. Mais là, on parle d'un mari qui prétend rien. Nous, on est, le bédine, il est de le l'autre côté. Il dit, écoute, le mari, il ne sait plus il sait pas ce qu'elle en est. Il dit, je, je t'ai pas payé. Il dit, non, tu m'as vu que 20 000. Lui, il est prêt de t'être payer. Le reste, malgré tout, on va dire, écoute. Puisque tu es pogemet ktubata, tu abîmes Tektuba, tu dois payer. Tu dois jurer avant de, te, de faire encaisser la Ktouba. Autre situation encore, a, Meida A, l'otiparé à la bouche Lui il vient, il veut payer. Il veut, elle, elle vient, elle veut se encaisser sa Ktouba. Le mari ne dit rien. Il n'en sait rien. Il ne se souvient pas, il a des comptes. Il a récemment divorcé cinq femmes et marié quatre autres femmes, il ne sait plus où il en est. D'accord Là, là, là n'est pas le problème. En tout cas, elle vient et il y a un « ed echad », un témoin, mais unique. Dans la Torah, vous savez, il faut deux témoins pour tout. Bah, avec un seul témoin, ça ne sert presque à rien, mais dans les dîners, même notes, ça sert quand même, parce qu'un témoin, il permet de faire un jurer. Si je te réclame 1000 shekels que tu me dois, et toi tu dis « tu ne me dois rien », et il y a un témoin qui dit « non, non, tu le dois 1000 shekels », tu es imposé de jurer, si je ne jure pas, tu dois payer. Ça, c'est pour les dettes en général, mais là, on parle d'une dette avec un star, c'est différent, il n'y a pas de joie de la Torah dans les stavotes, peu importe pourquoi, mais en tout cas, puisqu'il y a déjà un témoin qui va maintenant, euh, qui vient, comment dire, témoigner, plaider pour le mari en disant non, non, non, il ne faut pas que tu la payes, tu l'as déjà payé. Il y a Ederhat qui l'a contredit, elle devra jurer avec Jvoua, en jurant. D'accord elle, elle devra se faire ça, tout va que en jurant qu'elle n'a pas encore que son argent. Trois situations maintenant, c'est le même principe, c'est qu'en fait, elle vient se faire payer Minir Seyitomim. Ou ou encore Befanav. Elle vient se faire encaisser de Saktouba, de, des Nirseitonim, des biens des orphelins, ou encore Minechassim et Meshoubadim, des biens qui ont été acquis par une tierce personne. Veshelo Befanav, encore elle vient se faire encaisser, alors que le mari n'est pas là, il n'est plus là, il est à l'étranger. Et elle a la besoin de manger, elle a besoin de elle a divorcer, de toute façon, elle a envie de récupérer, elle récupérer Saktouba. Et bien la Michel me dit, le à la elle ne, pourra jurer que, elle ne pourra récupérer sa que qu'en jurant. Soit en fait, c'est simple. La femme, elle a un billet, elle a sa Ktuba, il écrit 100 000 euros. Lui, il est mort. Premièrement. Elle vient dire, bon, ouais, il est mort, il est mort. Mais moi, j'ai besoin de récupérer mes cent mille. Donnez-moi les 100 mille, il y a les biens des, des orphelins. Eh bien, on va lui dire, on peut, on, il faut auparavant que tu payes, qu'il ne t'a pas donné d'argent. Pour quelle raison et même principe aussi, avec et Choubadim, d'abord je vous finir le, le truc, et après on expliquera. et Shoubadim, c'est Shoubadim, les biens qui étaient engagés, c'est-à-dire, le mari on avait expliqué, quand je me marie avec, ma, quand, depuis que je me suis marié avec ma femme, je me suis engagé qu'en cas de problème, je lui laisse une telle somme. Tous les biens que j'ai acquis depuis que je me suis marié, ils, sont, ils, sont, ils ont été engagés pour cette dette. C'est-à-dire que si en fait, il y a 17 ans, j'ai acheté un, un, un bien, et je revendu il y a 13 ans. Et aujourd'hui, maintenant, je dois payer ma clouva. Et j'ai pas de bien. Elle, elle va dire, bon ben, t'as pas de bien, t'as pas de bien, je peux pas la payer. Elle va chercher de tous ceux qui ont acquis deux mois dans les 20 dernières années depuis que je me suis marié avec elle. Elle va repartir les voir selon la dernière entrée, la dernière sortie. Et euh, première sortie. Elle va donc, elle va, elle va remonter en arrière, elle va dire, ah, mais tu avais un terrain que tu as vendu il y a 15 ans. Au moment où je l'ai acheté, où moi je l'avais acheté. Je l'ai engagé pour ma dette envers ma femme. Maintenant, elle a le droit de venir le récupérer. récupérer elle le récupérera du, dès le Kouchrot. C'est ce qu'on appelle que Gova, Minechasim et Shoubadim. Elle se fait encaisser la dette des biens qui sont engagés. Et eux, après, il qu ils qui qu'ils rendront le terrain. Ils, ils, ils, ils, ils reviendront me voir, ils attendront que j'ai l'occasion de les payer. D'accord Donc, ça, c'est Minechasim et Shoubadim. Donc, on parle que la femme, elle va aller voir les gens qui ont... Une fois que je n'ai pas payé ma va ma femme... Elle, elle va voir maintenant les gens qui ont acquis mon bien il y a 15 ans. Elle dit hey, Mon mari me devait 100 000, il n'a pas de quoi payer. Je viens, je prends ce terrain, remboursez-moi. Alors euh, le Bedin va dire Ben écoute, avant de te faire encaisser, tu dois jurer qu'il ne t'a pas encore payé. Et Idem aussi, Véchélo, Befanav. Et si le mari n'est pas là, il est parti à l'étranger. Il a marié, il s'est engagé, il a disparu de la circulation. Elle, maintenant, elle dit Ben écoutez. Euh... Non, et euh, avant de partir à l'étranger, il lui a donné le guet, elle a dit Ouais, mais je te payerai demain à que Demain, on arrive il laisse une lettre, il n'y a plus rien, on ne sait pas où est-ce qu'il est, -ce qu il, est. Il, a, il a disparu. Elle, elle patiente, elle patiente, un moment elle perd patience, et elle dit « Écoutez, moi, il a engagé les biens, je réclame, mais euh, je réclame. » Le terrain que, que le mari l'a laissé, eh ben, si elle vient de réclamer, elle devra, elle devra jurer que le mari n'a pas encore payé. Quel est le principe de tout ça C'est très simple, c'est en rapport avec ce qu'on avait introduit auparavant. Lorsque la femme réclame sa touba, le mari a la possibilité de la contredire. D'accord en lui disant, jure que je t'ai pas déjà payé. Et elle, si elle voudra quand même se faire encaisser en disant Eh, hey, j'ai le star on va lui dire non, tu dois quand même payer D'accord Ça, c'est la donner une base. Selon ce principe, il faut savoir une règle. En, comme lorsque vous partez au Beddin, le Dayan n'a pas le droit de parler à votre place. Si vous venez au Beddin et vous réclamez n'importe quoi, vous allez dire, ouais, il m'a volé ma voiture, donc je réclame qu'il me rembourse, mais qu'il me rende mes clés. Et au lieu de réclamer la voiture, vous réclamez vos clés. Le DAEN, il va trancher que, euh, qui vous doit, 120 shekels, ce que coûte le coût et le prix de faire une clé de voiture, et pas les 20 000 shekels de la voiture. Pour quelle raison Parce que ce que tu réclames, tu reçois. C'est une règle au bête on, ouvre, on, on Le DAEN, il n'est pas là pour parler à la place des gens. Ce que toi, tu viens, tu réclames. Si tu as raison, tu recevras. Ce que tu réclames pas, on n'a pas d'intérêt à le donner. Tu ne réclames, pas bah, tant pis pour toi. D'accord C'est une base. Selon ce principe, alors... Le, lorsque la femme, elle vient dire, et Tu me donnes tout bas », le mari regarde et « Je sais pas, bon, je te dois. Qu'est-ce que tu dis toi ?» le mari coûte, Elle a un terrain, elle a un tu dois lui payer les 100 000 qu'il y a écrit. Mais le mari s'y réclame, et dit « Mais non, je t'ai déjà payé ». Donc il nie. Lorsque le mari nie, il a la possibilité d'imposer à la femme de jurer. Ça, c'est la donnée de base. Selon ce principe, on a une règle que toute personne qui se retrouve à Bédine mais qui, et qui ne réclame rien, il ne réclame pas comme il faut, mais parce qu'il ne sépare parce que ça ne concerne pas à lui, en théorie, comme c'est le cas, par exemple, des orphelins. Est-ce que le père, il a payé l'actuba à sa mère, à sa femme il en sait rien, Ils n'en savent rien, ils n'en savent rien, d'où ils peuvent, ils ne sont pas dans les comptes de, leur, de, de son père, ils n'en savent rien. Idem pour ceux qui ont acheté le terrain, que je vous ai Là, il y a 15 ans, quand ils ont acheté mon terrain. Maintenant, la femme divorcée elle va venir voir les... ceux qui ont acheté le terrain, et vont dire « rembourse-nous ». Mais ils n'en savent rien, est-ce que... Dans ce cas-là, on dit que le Dayan a le droit de parler à la place de celui qui était là, C'est-à-dire. Je reprends, on va illustrer ça avec un peu plus concret. Il y a, comme je vous ai dit, j'ai marié ma femme il y a 20 ans. Il y a 17 ans, j'ai acheté un terrain et une maison et je l'ai rendu il y a 15 ans. Aujourd'hui, la date arrive, j'ai pas de quoi payer la femme. Elle vient de réclamer. Maintenant, je peux lui dire à la femme, moi, jure-moi que je t'ai pas déjà payé. Elle devra jurer. Si je dis rien, je lui dois l'argent. Maintenant, j'ai pas de quoi lui payer. Alors elle va partir voir les, le, celui qui a, la maison, qui, a, qui a acquis la maison il y a 15 ans. Il va lui dire, écoute, le, le terrain, il a, la maison elle a été engagée pour ma dette, on me la moi. Lui, il est là, il dit, ah, je sais pas, je ne au courant de rien. En théorie, le Daïan, il doit se taire et il doit laisser la femme prendre le terrain. Elle a le privilège de la Michale et de me dire, non, que toute personne qui n'est pas apte à parler, parce que celui qui a acheté la maison il y a 15 ans, il ne sait pas est ce que j'ai payé, ce que j'ai payé, il n'a aucun moyen de savoir. C'est pour ça qu'il réclame rien, et qu'il cloue, il se tait parce qu'il n'a rien à dire, il n'en sait rien. Dans un cas pareil, Khahami Mouin, Ptah Pichala Ilem, laisse, parle, passe, à la place de celui qui est muet. Il ne sait pas répondre, toi Dayan, parle à la place de lui, réclame qu'elle ne récupère sa clouba que si elle jure auparavant. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, je une dis à la sachakolpe, salah.